Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle capsule de TechniNews, c'est juste après le générique. dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, ce sont les informations en nouvelles technologies que je trouve à droite à gauche et que je vous transmets généreusement dans ces diverses capsules et autres podcasts que vous trouvez un petit peu partout sur tous les supports. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que ces merveilleuses informations Sorte, je commence sans plus tarder cette journée du Black Friday dont je ne parlerai pas parce que je crois que je vous ai déjà tout dit. Si, juste un petit message, consommez juste, consommez bien, ne consommez pas pour rien. Et j'ai encore fait une rime, je pense que je vais me lancer dans la poésie, je crois que c'est un truc pour moi. On commence tout de suite avec Google, Google Photos. Vous savez, Google Photos, c'est l'excellente application de gestion des photos de Google, évidemment, sinon ça s'appellerait autrement. Google Photos vous permet de modifier la profondeur de champ de vos photos portraits. A posteriori, ça veut dire quoi Alors, pardon, excusez-moi, je parle de d'iPhone, bien entendu. Euh, L'iPhone XS, XR et XS Max a été sorti avec une possibilité de modifier la profondeur de champ à a posteriori sur vos photos portraits. Alors, la profondeur de champ, c'est quoi C'est ce magnifique effet qui fait que devant votre sujet est hyper net et derrière, c'est super flou. C'est un effet artistique extrêmement intéressant, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc, ça, c'est fait... Avec ce genre d'appareil, c'est fait artificiellement, avec le, contrairement avec un, un appareil photo réflexe, où là c'est fait grâce aux lentilles. Peu importe, c'est très joli, c'est magnifique, et ça donne vraiment du peps à vos photos, sauf que ce n'est possible de l'accentuer que depuis les derniers iPhone sortis. Avec l'iPhone X, on avait la possibilité de créer un petit peu de profondeur de champ, mais... Google Photos vient d'intégrer une fonctionnalité, donc si vous l'installez sur votre iPhone et que vous importez toutes vos photos, eh bien les photos en portrait, attention ça ne marche que pour les photos en portrait, vous aurez la po possibilité à partir de l'iPhone 7, je dis bien à partir de l'iPhone 7, de modifier à posteriori la profondeur de champ. Je l'ai testé sur une photo portrait que j'avais prise, eh bien ça vient vraiment accentuer l'effet de flou derrière, c'est vraiment magnifique. Merci Google Google encore, Google Calendar. Je ne sais pas si vous utilisez l'agenda de Google, mais l'agenda de Google, pour moi, c'est absolument fantastique. C'est vrai que je parle beaucoup de Google, parce que je suis très à Mac et Apple, parce que ça fonctionne super bien. Je le répète pour ceux qui ne suivent pas. J'ai un iPhone, parce que ça fonctionne super bien. Et quand je croise des gens qui sont pro iPhone, ils me disent la même chose. En fait, iPhone, ça fonctionne. Android, ça fonctionne aussi. Mais à chaque fois, nos expériences n'ont pas été bonnes. Ceci dit, je regarde avec un œil attentif tout ce qui est euh, Huawei et compagnie parce que ce sont des appareils vraiment excellents. Mais pour l'instant, je reste toujours chez iOS. Et donc, j'utilise aussi Google pour mes agendas. Et je dis bien mes agendas parce que si vous regardez sur mon profil Facebook, euh, il y a à peu près un post il y a une dizaine de jours. Au début de semaine dernière, j'ai posté mon agenda de la semaine en flouté. Et vous pourrez y voir en fait toutes les couleurs que j'utilise. Donc, c'est une multitude d'agendas. Ça me permet vraiment de m'organiser au top. Donc, merci Google. Par contre, depuis très longtemps maintenant, Google envoyait des SMS, et je dis bien, ça y est, j'ai dit, envoyer des SMS pour vous prévenir d'un rendez-vous. D'ailleurs, au début des SMS, quand on avait encore un compteur de SMS, on pouvait en envoyer 100 ou 200 par mois selon nos forfaits, sinon au-delà, on payait. Eh bien, il y avait une astuce pour envoyer des SMS gratuitement en créant des faux rendez-vous. Bref, aujourd'hui, on est loin de tout ça, puisqu'on a largement en SMS illimité. Ceci dit, à partir de janvier 2019, c'est terminé, c'est la fin des SMS. Google n'enverra plus de SMS, mais Google va mettre en avant la, les notifications directement de son application. Donc ça ne veut pas dire que vous allez louper des rendez-vous. Rassurez-vous, vous serez notifié dans tous les sens, mais pas par SMS. On continue avec Facebook. Est-ce que ça vous intéresse de savoir combien de temps vous passez sur Facebook Moi, perso, je m'en fous complètement. Pourquoi Parce que je sais que j'y passe beaucoup de temps, parce que je travaille avec Facebook, je développe une partie de mes activités avec Facebook. Donc je m'en fous de savoir combien de temps j'y passe, j'y passe du temps, mais ceci dit, c'est comme tout le monde, ils font tous la même chose, aujourd'hui les GAFAM ils nous disent qu'ils s'intéressent à notre santé, donc ils nous donnent la possibilité de savoir combien de temps on passe sur nos appareils, voilà LinkedIn, vous connaissez le réseau social LinkedIn, je ne sais pas si je le dis bien parce qu'il paraît que je ne le dis pas forcément bien, en tout cas je dis LinkedIn c'est le Facebook professionnel qui, vers, vers lequel certains sont en train de se tourner de plus en plus parce que Facebook ne leur plaît plus, parce que Facebook a des bugs, d'ailleurs il y a eu un gros gros bug il y a des jours, deux jours sur Facebook et sur Instagram, c'était assez impressionnant, tout était planté. Euh, eh bien, LinkedIn fait un pas de plus vers le côté social, vers le côté ludique, j'ai envie de dire, parce que euh, LinkedIn est en train de regarder à intégrer des stories. Vous avez bien entendu, euh, LinkedIn va, instérer, un, va intégrer des stories. Euh, LinkedIn toujours, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais moi des fois je reçois des mails, des newsletters et je me dis mais cette personne je la connais ni Dave ni d'Adam, pourquoi elle m'envoie une newsletter, je ne comprends pas bien et en fait en me désabonnant de la newsletter, ça m'était arrivé d'arriver sur, euh, sur Mailchimp le nom de la mailing list de la personne et c'est clairement identifié mailing list LinkedIn et en fait ça c'est fini parce que maintenant c'est terminé, jusqu'à présent on pouvait très facilement récupérer les emails de tous nos contacts et autres sur LinkedIn LinkedIn vient de bloquer cette, euh, cette fonctionnalité et sincèrement, je remercie LinkedIn et j'en profite pour vous passer un message, vous qui travaillez sur le web. Ça ne sert absolument à rien de faire ça parce que vous allez envoyer du mail non qualifié. C'est-à-dire que typiquement, si je récupère des mails, par exemple, je vais dire « je récupère des mails des gens qui sont intéressés par la planche à voile sur LinkedIn ». Je dis n'importe quoi, mais vous avez l'habitude maintenant. <rire> Autocritique je récupère des mails de gens qui sont intéressés par la planche à voile et je leur envoie de la publication parce que moi, j'ai une, une entreprise où je loue des motos, par exemple. Eh ben, sincèrement, je risque fort de tomber complètement à côté, sauf si, effectivement, les motards sont éventuellement... Ouais, c'était peut-être pas le bon exemple, mais vous voyez ce que je veux dire Les contacts que vous récupérez, et ça va glisser gentiment vers la dernière info du jour, mais il y en a une entre les deux... Typiquement, si vous envoyez euh, des mails, si vous contactez des gens juste pour contacter des gens parce que vous avez envie de les contacter, tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous spammer, ils vont vous supprimer, ils vont éventuellement vous embêter, puis aujourd'hui, il, il y a quand même la RGPD qui gère tout ça, donc attention, ce n'est pas une bonne idée, donc dans tous les cas, vous ne pourrez plus choper du mail avec LinkedIn. Haha, <rire> bien content. Euh, un autre, une petite application que je n'ai pas encore testée, donc si vous le faites, laissez-moi une, une info en message, ça m'intéresse, en commentaire, il y a une application qui s'appelle SMS Scheduler. En Anglais, ce qui veut dire programmation de, enfin, programmer un SMS, parce que ce n'est pas possible sur un iPhone. Oui, voilà, ça fait partie des choses assez apparemment possible sur Android, mais pas sur iPhone. Donc, si vous voulez être certain d'envoyer un SMS à une heure qui va bien, si vous voulez être certain d'envoyer un SMS à votre grand-mère pour son anniversaire ou j'en sais rien, ou à quelqu'un, vous pouvez le programmer grâce à cette application gratuite. Je ne sais pas si elle est à 100% gratuite, puisque je vous lis, je ne l'ai pas testé, mais je ne manquerai pas de le faire et de lire vos commentaires si vous, vous le faites avant moi. La dernière info, effectivement, concerne un petit peu. Cette histoire de euh, faire du like pour faire du like, faire du volume pour faire du volume, aller chercher euh, de, de, de, des quantités de mails pour aller les chercher, eh bien, ça va être terminé avec Instagram. Je vous explique, je n'ai pas très clair ce que j'ai dit. Avec Instagram, euh, vous aviez la possibilité de monter très très vite en nombre d'abonnés sur Instagram, simplement en utilisant des techniques plus ou moins... Euh, plus ou moins hasardeuse, plus ou moins fine, euh, avec euh, je like, c'est le follow-unfollow, on appelle ça. Et il y a également des applications que vous achetez et qui vous font euh, du like, qui vous font des followers. Donc typiquement, ça sert à quoi À rien. Juste à un moment donné, vous avez un compte avec euh, 5000 euh, followers, vous avez euh, pareil pour les pages Facebook, pareil pour YouTube, etc. etc. Et plus ça va plus je me rends compte que dans les dans les, dans les choses que j'entends dans les formations que je suis dans les gens qui donnent des conseils dans les gens qui qui ont déjà réussi sur le web c'est pas forcément un compte avec des millions d'abonnés qui va faire que alors je modère pour YouTube parce que pour pour YouTube typiquement quand vous arrivez à 1000 abonnés il se déclenche des choses vous avez accès à la à la monétisation vous avez accès à tout ça donc ça peut être intéressant d'arriver à là mais typiquement avoir des abonnés pour avoir des abonnés, c'est aussi éventuellement vous ouvrir des portes à des critiques alors que vous n'avez pas envie. Bref, il vaut mieux monter doucement et y arriver. Donc, Instagram, typiquement, va arrêter euh, les faux likes, les faux commentaires, les faux follow, etc. etc. Euh, grâce à quoi Grâce à, encore une fois, l'intelligence artificielle. Voilà, c'était la dernière info du jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette technique, news. cette technique news. Si vous aimez, je vous remercie de la partager. Je vous remercie de le dire à tout le monde, vos cousins, vos cousines, vos copains, vos, copains, vos copines, etc. etc. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche et puis on se retrouve normalement mardi prochain pour déjà des infos qui sont là, je ne voulais pas la faire trop longue donc je les ai gardées de côté. Donc on se donne rendez-vous mardi prochain, merci de m'avoir suivi, passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne tout ce que vous voulez, à bientôt, ciao, bye bye